Donc, euh, écoutez, euh, j'ai l'impression que j'ai eu un appel. Aujourd'hui, le 28 février 2018, le dernier jour du mois de mars, j'ai téléphoné à la Société de chance automobile du Québec. J'ai parlé à Mme Sylvie Lachance euh, au sujet de la personne physique, Jacques Normandin. Euh, n 65 55 1306 5105 05 qui sont permis de conduire, euh, pour les fameux dossiers judiciaires, 200-22-028-373-041, qui est ma victoire, mon triomphe devant la Cour du Québec, qui a reconnu la distinction entre l'humain qui n'est pas une personne physique et l'humain qui est une personne physique, en vertu de l'article 1 du Code civil du Québec et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Je lui ai mentionné aussi le dossier judiciaire à la Cour municipale de Montréal des juges Bisson-Denaud Fontaine au dossier numéro 721, 773, 710, dans lequel le juge Pierre Fontaine m'a acquitté et c'est écrit sur papier que euh, j'ai été acquitté et la capitale en générale n'a pas accepté l'équipement, c'est pour ça qu'elle m'a poursuivi devant la, la Cour du Québec, devant les juges Godbout et Peter Bradley, qui s'en est mêlé aussi. Et euh, j'ai gagné au dossier 272-028-373-041. J'ai la copie du chèque de remboursement de la SAC, j'ai les notes sténographiques du procès. Euh, j'ai le dossier de Micheline Fradette, le dossier A-0867 et le dossier P-306. Et finalement, j'ai gagné devant la Cour supérieure, devant le juge qui est malheureusement décédé aujourd'hui, l'honorable Feu Rénal Fréchette. Donc, je vous fais entendre immédiatement quest ce qui s'est dit dans ce fameux dossier-là. Vois... <coughs> aujourd'hui, le 28 février 2018... Jacques-Antoine, écoutez, je vais téléphoner maintenant au bureau de la Société de chance automobile du Québec et parler à la présidente et chef de la direction de la Société de chance automobile du Québec, Mme Nathalie Tremblay, ou à son adjointe, pour avoir des nouvelles sur mon dossier depuis la suspension euh, euh, du permis de conduire en 2006, euh, bien que la SAC euh, réclamait euh, pour une collision, avait une réclamation pour une collision qui datait du 10 février 2002. Et euh, ça, ça a été réglé euh, en 2003 euh, par la Cour municipale de Montréal dans le dossier 721, 773 710 de la Cour municipale de Montréal devant les juges Bisson-Deneau-Fontaine. Donc, je passé à trois reprises en cours devant trois juges différents et c'est le juge Fontaine qui m'a euh, acquitté. Donc, euh, et ensuite de ça, la capitale assurance générale, qui appartient à tous les employés de l'État du Québec, euh, m'a poursuivi en cours du Québec, à Québec, au dossier 200-22-028-373-041. Et euh, j'ai gagné, j'ai triomphé dans ce dossier-là. Et la Société de automobile du Québec, euh, par le cabinet euh, d'avocats Dussault-Méran, euh, qui représente la SAC, et il y a aussi le cabinet d'avocats... Euh, écoutez, c'est euh, Laure Poisson et Associé, à l'Ord qui euh, s'occupe euh, des ressources humaines, donc de toute euh, la question euh, de l'administration de la société de change de du Québec pour euh, le fonctionnement de la SAC. Donc, euh, je vais tout simplement euh, voir ce qu'il en est de ça. Euh, J'appelle... du Québec, si vous êtes présentement au volant de votre véhicule, nous vous prions de nous rappeler lorsque vous ne conduirez pas. Vous aurez besoin de votre permis de conduire pour accéder à votre dossier, d'un papier et d'un crayon pour écrire certains renseignements. Pour accéder à nos services, faites le 1. For service in English, press 9. Ça a duré 4, 4 minutes, ça. So. Si vous appelez pour vous informer sur la réglementation qui encadre l'utilisation des pneus d'hiver, Faites le 8 maintenant. Vous êtes au menu d'accueil. Choisissez l'une des cinq options suivantes. Pour toute question liée au permis de conduire, pour un rendez-vous pour un examen de conduite ou pour l'obtention d'une copie de votre dossier de conduite, faites le 1. Pour toute question liée à l'immatriculation ou pour le remisage de votre véhicule, faites le 2. Pour toute question liée à un accident de la route, faites-le 3. Pour signaler un changement d'adresse, faites-le 4. Pour connaître les heures d'ouverture et les adresses de nos points de service, ou pour toute autre information, faites-le 5. Pour choisissez l'une des deux options suivantes. Pour connaître les heures d'ouverture et les adresses de nos points de service, faites-le 1. Pour vous informer sur la vignette de stationnement pour personnes handicapées, faites le 2. Pour toute autre information, faites le 0. et si vous avez un numéro de dossier ou un numéro de permis de conduire à la société, faites le 1. Sinon, faites le 2. Veuillez patienter. Un préposé des relations avec la clientèle vous répondra sous peu. Nous tenons à vous informer que la violence verbale ce serait pour essayer de rejoindre la présidente et chef de la direction, Mme Nathalie Talle, euh, Tremblay, ou son adjoint, Là, euh, c'est possible. C'est un, dossi un dossier qui traîne depuis très très longtemps, et euh, j'ai vu qu'il y avait le cabinet, l'or, euh, poisson et Associés, euh, qui était sans doute au courant de tout ça, mais avant de de téléphoner à votre cabinet Laure et Associés, Laure Poisson et Associés. Euh, J'ai pensé pouvoir communiquer avec euh, Mme Nathalie Tremblay ou son adresse. présidente, d'accord. Je vais vérifier, monsieur, juste la, la procédure, comment ça fonctionne pour euh, communiquer avec la, la, la présidente de la société. Je vous reviens, monsieur, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Et ça fait plaisir. C'est sûr que dans nos procédures, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous désirez formuler une plainte, par exemple, ou une euh, révision de votre dossier, avant que... Écoutez, j'ai formulé une plainte euh, le, justement ça, le 27 dernier, là. le 27 février dernier. Euh, C'était dans le document là, sur sécurité, euh, sécurisé, si vous voulez, sur votre site. Donc, c'est satisfaction, plainte ou commentaire dans votre nom. Okay. Mais j'en avais déjà formulé et je n'ai jamais eu de réponse. Écoutez, euh, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Ça traîne depuis 2002 et le permis de conduire, en fin du compte, a été. La levée de la sanction a été levée euh, l'année dernière. Euh, ça se trouve être le 15, attendez un petit peu, le 3 mai 2017, il y a eu la levée du permis, alors que c'est un dossier qui avait été réglé devant les tribunaux judiciaires, devant la Cour municipale de Montréal, parce que c'était une infraction à la route, et ça a été acquitté à la Cour municipale de Montréal. Et la capitale, l'assurance générale, était concernée au dossier. Et euh, là, ben, qu'est-ce que vous voulez, ça, ils ont demandé, ils ont été en appel euh, par une requête introductive d'instance à Québec, à la Cour du Québec, et il y a eu une victoire là aussi. Et la Société de sciences automobiles du Québec, c'était Madame Micheline Fradette, qui était au dossier, et euh, qui euh, faisait faire des dépôts sur anticipation de jugement. Et on, on avait déposé 1900 et quand on a passé à la Cour, euh, Mme Fradette, au dossier euh, A-0867, puis Il y avait aussi un autre euh, un autre document, c'était le P306 de la SAC et Mme Fredette a dit que si on remportait le, le, la cour, à la cour le dossier en question, si on trouvait triomphé, bien automatiquement on était remboursé. Donc ils nous ont remboursé la somme de 1900 dollars. J'ai la copie du chèque et tout ça, j'ai les notes sténographiques du dossier judiciaire. Et euh, je vais vous dire, franchement, ça traîne de long en large. J'ai poursuivi la SAC euh, euh, en 2016, et puis euh, devant le tribunal administratif du Québec, mais ils ont effacé tous les dossiers. J'ai reçu une lettre, et euh, ça n'excuse pas quand même le comportement de la SAC. C'est pour ça que c'est important que je puisse communiquer, soit soit avec Mme Tremblay, ou bien avec le cabinet d'avocats euh, Laure Poisson et Associés, ou du saumérain. Il n'y a pas de souci, monsieur, puisque vous avez fait tout ça. Je vais vous le donner, je vais vous le mentionner. Vous pouvez le prendre en note, s'il vous plaît? Oui, je vous remercie, oui. Oui, d'accord. le numéro, téléphone du bureau de la présidente, est le 88. 88. Euh, 88. 528. 528. 3100. 3100. C'est le 88. 88, à Québec, c'est ça. C'est ça. Oui, exactement. 418-528-3100. Est-ce que vous pouvez me transférer actuellement euh, je vais essayer. Si ça ne fonctionne pas, je vais vous revenir, est oui, est poste, Est-ce qu'il y a un poste, si, si c'est oh. ou son adjoint ou adjointe? Il n'y a pas de problème aussi? Euh, je, oui, oui, bien sûr. C'est sûr que peut-être vous allez en parler à son à adjoint ou à un adjoint. Est-ce est que vous, le avez, noms, non, est que est vous avez le nom de l'adjointe ou l'adjointe de, de Mme okay. Tremblay? Je n'ai pas ici les noms, malheureusement. C'est okay. seulement le nom de Mme Tremblay, mais c'est son numéro du bureau. OK. D'accord. J'ai c'est de faire le transfert. Si ça ne fonctionne pas, je vous reviens, monsieur. Donc, si ça ne marche pas, vous allez juste, euh, au ce numéro, je vous reviens. Hein. Je vous remercie. J'attends. Il n'y a pas de problème. J'ai tout mon temps. Ah, D'accord. gardez la liste. Merci. Vous avez bien aimable. Ça fait plaisir. Oui, euh, c'est Sylvie Lachance. Est-ce que je peux prendre votre nom? c'est possible, je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. Hey? Sylvie Lachance, hein? Oui, c'est bien ça. J'ai comme ça, elle entendre un petit peu, là? Oui, OK, mais c'est parce que j'ai des problèmes ici avec ma ligne, là, c'est terrible, c'est okay. toujours pareil. On dirait que je suis dans le bois, ici, là. <rire> en tout cas, je suis quand même dans le monde quand même. Il n'y a pas de problème. Alors regardez, madame, c'est un problème que j'ai eu depuis 2002. Il y a eu une collision... Euh, qui s'est produit le 10 février 2002. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une poursuite judiciaire à la Cour municipale de Montréal, et euh, j'ai gagné dans ce dossier-là. Je vais vous donner quand même le numéro de permis de conduire, c'est n 65 6555 1306 51-05, Jacques Normandin. Et ce qui est arrivé là-dedans, c'est que la Société d'assurance auto, pas la Société d'assurance automobile, du... ben oui, c'était elle, c'est Madame Micheline Fradette, je ne sais pas si vous êtes au courant, elle était au dossier A-0867. Et il y avait un autre dossier, le P306, là, qui était dans ses dossiers à elle. Et elle a réclamé euh, un montant tout simplement de, de, sur anticipation de jugement, si vous voulez. Donc, on faisait des dépôts, on était rendu à dollars. Et euh, si je gagnais la cause, ben la Société d'assurance automobile du Québec me remboursait. Et si je perdais la cause, ben automatiquement, euh, euh, je continuais à payer. Je pense que ça montait à peu près à 4000 euh, la réclamation euh, par la SAC. Donc, euh, ça va passer devant la Cour municipale de Montréal au dossier 721-773-700. Euh, 10, euh, si ma mémoire est bonne, là. Et euh, écoutez, euh, j'ai gagné devant le juge Fontaine, euh, Pierre Fontaine. Et euh, suite à ça, c'est la capitale assurance générale qui a, qui a décidé de poursuivre. Parce que c'était un véhicule, sans doute, qui était assuré par la capitale assurance générale. Et il euh, y a eu une conférence à Québec, au palais du 6 de Québec, au dossier 200-22-028-373-041. Et on a gagné. Mais ce qui arrive, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la Société d'assurance automobile du Québec n'a jamais reconnu le jugement, bien qu'elle a remboursé le montant de 1 900 qui était versé sur anticipation de jugement. Et si je gagnais, on était remboursé, vous comprenez et là, ben, on a été carrément remboursé, et j'ai la copie du chèque, j'ai la copie des notes sténographiques de l'audition de la Cour devant le juge Godbout, euh, j'ai les documents de remboursement de la SAC, imaginez-vous que le permis a été sanctionné, et euh, la levée euh, ou la, la suspension euh, du permis de conduire euh, a été euh, tout simplement... Euh Attendez un petit peu, je pense que j'ai mon dossier ici. Euh, c'est au mois de février euh, l'année passée, euh, en 2017. Donc, euh, attendez un petit peu. Je pense que c'est ça ici, j'ai mon dossier. Euh, euh, Voyez-vous, fin de la suspension. Numéro d'avis, c'est CC038-38-76-551. Et la lettre, euh, elle est datée du 3 mai 2017. Et euh, je vais vous dire franchement, j'avais poursuivi la Société de automobile du Québec devant le tribunal administratif du Québec. Et j'ai perdu, ils ont expédié des documents comme quoi, au bout de dix ans, ils pouvaient se permettre de détruire tous les documents. Et euh, je sais que Mme euh, Micheline Fradette n'est plus là. Et euh, depuis 2002, je n'ai pas de permis de conduire. Et euh, ils m'ont causé euh, préjudice, euh, des, des préjudices euh, irréparables, je vais vous dire, graves. Et à peu près toutes les formes de préjudices qui peuvent exister, je les ai subis. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il y a peut-être moyen cette année d'essayer de régler ça. Vous savez que j'ai réclamé 1,2 million de dollars à la Société d'assurance automobile du Québec. Et euh, moi, j'étais entrepreneur. Moi, on m'a tout enlevé au complet. Quand j'ai gagné à la cour, que j'ai fait reconnaître la distinction entre... Euh, l'être humain qui n'est pas une personne physique et l'autre être humain qui est une personne physique à partir de là les juges m'ont donné raison c'était pour l'application de l'article 1 du code civil et de la charte des droits et libertés de la personne du Québec et à partir de là j'ai tout perdu et tout est resté secret vous comprenez puis là je vous ai fait parvenir un document là encore euh, une plainte si vous voulez le 27 euh, dernier le 27 février 2018 et euh, j'ai expédié tellement de courriers recommandés et tout ça, que je vais vous dire, franchement, euh, j'ai jamais eu de réponse. Et la pire réponse, c'est qu'il a, qu a dé, détruit tous les documents. Ils ont détruit le jugement, ils ont détruit tout. Mais j ai, j ai, je possède tout ça. Parce que la Cour du Québec, quand euh, ils ont décidé de se débarrasser des documents, ils m'ont demandé d'aller les chercher. Donc, j'ai été, été chercher tout ce qui restait, tout ce qui était à la Cour. Et le plus est toujours là, là. Euh, à la cour pour le 200-22-028-373 et euh, 041. Le, le primitif est toujours là, mais euh, la cour, euh, je ne sais pas, vous savez, il y a, vous avez le cabinet du sault là-dedans et le cabinet euh, Laure Poisson et Associés. Il y avait anciennement le cabinet euh, Gélina et Associés, puis euh, c'était euh, Gilles Blondeau qui était à la division des plaintes à cette époque-là. Ça fait longtemps que ça traîne. Il faut que ça se règle. Je vais vous dire franchement, j'ai 67 ans. Il faut que ça se règle. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis... euh, moi, je peux pas vraiment vous aider là-dedans. Je, je... Oui, mais c'est parce que... Non, je le sais. Vous savez, c'est que c'est les cabinets d'avocats qui... Est-ce ont... que, que vous voulez, quoi? Que... Ben moi, j'aimerais tout simplement qu'on reconnaisse qu'il y a eu erreur. Et là, ben, euh, sans aller auprès de la Société de sciences automobiles du Québec, je pourrais peut-être aller auprès du ministère des Transports du Québec et euh, aller chercher ce qui me revient. Vous savez, en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, nous avons une sûreté. Comme vous, vous avez une sûreté. Et à partir de là, ben, cette sûreté-là devrait s'appliquer dans mon cas. Ils vont l'appliquer pour des pensions alimentaires. Ils vont l'appliquer pour différentes choses. Ma sûreté, à moi, est à 13 millions. À 13 millions quelques cent mille. Euh, vous, euh, je ne sais pas, euh, c'est le directeur de l'État civil qui est en charge de cette sûreté-là. Vous comprenez? Et euh, c'est sur euh, un, un certificat, sur, sur un numéro de certificat. Je crois le mien, c'est euh, QC 30 12 euh, 190 ou quelque chose comme ça. Euh, et euh, Parce qu'il y, y a quand même deux personnalités juridiques, si vous voulez, mais il euh, y en a une, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, et l'autre, c'est Jacques Normandin. Jacques Normandin a un numéro d'assurance sociale, alors que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin n'a pas de numéro de d'assurance sociale. Et euh, Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin a un numéro d'inscription au directeur de l'État civil, mais sur le, le talon du certificat de naissance, bien là, c'est Jacques Normandin. Le nom, c'est. Il est en réversion, Donc, il est à l'envers. C'est pas du tout le même personnage. Et euh, lui, bien, il a un certificat. C'est ça la sûreté. Il y a un numéro de certificat. Et euh, ça ne serait pas à la SAC à, à, à payer pour euh, cette sûreté-là. C'est au ministère des Transports. Et euh, parce que la SAC, si vous voulez, à moins que, y ait, euh, que les avocats aient à reconnaître leurs responsabilités. Parce que, là, je suis devant le protecteur du citoyen. J'ai expédié des, des dossiers à madame, euh, euh, Boutet. Donc, c'est Marie Boutet qui a mes dossiers. À deux reprises, elle m'a répondu, puis on rejeté euh, mes demandes. Et pourtant, après l'Assemblée nationale, c'est le protecteur du citoyen. Et on peut utiliser le protecteur du citoyen contre revenu Québec, euh, contre la Société d'assurance automobile du Québec, contre la Régie de l'assurance maladie. Et quand j'ai perdu, on m'a tout enlevé. Permis de conduire, carte d'assurance maladie, J'ai même pas mon fonds de pension. Euh, Je suis obligé de me battre là-dessus. Et ça, ça part tout de la Société d'assurance automobile du Québec. Je peux pas vous blâmer, Madame. Sans doute que voyez-vous, j'ai 67 ans. C'est quand même ça date depuis euh, depuis 2002. T'sais, vous étiez, vous travaillez sans doute pas là, là. T'sais, hein? Non. Fait que. mais je sais pas. S'il si y a possibilité euh, de, de de pouvoir m'expédier à partir des informations que je vous ai données. Euh, une réponse qui fait que vous allez analyser mon dossier. Est-ce que vous voulez que je vous donne mes coordonnées, que vous puissiez les prendre en note actuellement et regarder ce que vous pouvez faire? Oui, moi je peux, je peux Peut, euh, donner votre nom à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Regardez, ce que je vais faire, étant donné que moi, j'ai fait reconnaître la distinction entre un être humain qui n'est pas une personne physique et l'être humain qui est une personne physique à qui on adresse euh, le permis de conduire, l'adresse de résidence et tout ça, euh, je ne vous embêterai pas avec ça, je vous donne les coordonnées de la personnalité juridique que je représente, comme euh, moi, Jean-Joseph puis Antoine Normandin, à la cour, ils ont dit que j'étais le représentant autorisé de Jacques Normandin qui a le numéro d'assurance sociale 231-249-525, qui a le numéro de permis de conduire N-65-55-1306-5105, et tout ça. Donc, euh, si vous voulez, je vous donne l'information, dites-le moi, là, puis je vais vous la donner, puis je vais prendre le temps de vous la donner. Euh, ben, je peux, moi, je, que je peux faire? Je peux prendre votre nom, votre numéro de téléphone, demander à quelqu'un qui vous rappelle, parce que là, moi, là-dessus, je peux vraiment pas... Non, ça. sans doute, mais euh, regardez... j'ai un non plus... <rire> Mais regardez, je vais vous donner quand même plus d'informations, parce que... Écoutez, ça fait 2000, depuis 2002 que j'essaie de communiquer avec la SAC, puis la SAC se défend contre moi. La SAC n'est pas supposée se défendre contre moi, c'est elle qui me poursuivait. C'est moi qui me défendais contre elle et j'ai gagné. C'est ça qui est triste à comprendre. Et aujourd'hui, tu sais, je vais vous dire franchement, euh, dans des termes un peu particuliers on parle euh, de frivolité en droit souvent, et euh, ça, ça sort du terme latin frivolus, et frivolus, quand, une, on, quand le gouvernement utilise ces choses-là contre moi, c'est qu'il se défend contre moi, et il n'y a pas raison, la SAC n'avait pas raison de se défendre contre moi, c'est moi qui dois me défendre contre elle, parce que j'ai gagné à la cour, et la SAC n'a jamais, jamais, jamais voulu respecter les jugements qui forçaient les avocats et les juges à appliquer l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui n'a jamais, jamais été respecté. Vous comprenez? Et euh, le protecteur du citoyen actuellement a ça en main. Ils m'ont toujours refusé parce que c'est certain qui communiquent avec vos avocats à la SAC et il euh, y, a, y a une collusion là-dedans. Vous comprenez? Et je suis encore un unique au Canada et ce que j'ai gagné, c'est pour toute l'Amérique du Nord. C'est pas rien que pour le Québec, c'est pas rien que pour le Canada, c'est partout. Je suis le seul qui a gagné ça, qui a fait reconnaître la distinction entre un humain qui n'est pas une personne physique et l'autre humain qui est une personne physique, et c'est écrit dans la loi. Et je l'ai gagné dans trois jugements, dans les jugements à la Cour municipale de Montréal, à la Cour du Québec, et j'ai gagné ça en Cour supérieure. Et les juges et les avocats n'ont jamais voulu appliquer ce que j'ai gagné en jugement, et j'ai même fait de la prison. Vous comprenez? Mm -hmm. Donc, je pense qu'il y aura peut-être possibilité là, de... Je vais... prenez en note quand même, Jacques Normandin. Prenez-la en note. Oui. oui. Puis prenez le numéro euh, de permis de conduire N-65-55-1306-51. C'est trop vite. Là. OK, je m'excuse. <rire> N comme normand, <coughs> 65-55... 65-55... 13-06-51... 05... OK, le numéro pour vous rejoindre? Euh, dans le 438-390-6246. Et euh, je vais vous dire, c'est que la Société de la chance automobile du Québec... Quand le juge a décidé que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin représentait Jacques Normandin, là, ils ont fait par exprès pour demander que Jacques Normandin passe un examen médical. Et j'ai dit non, vous allez respecter le jugement du juge Godbout, des juges bisson nos fontaine de la Cour municipale et du juge Furénal-Fréchette. Et c'est moi, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, qui va passer l'examen médical. et Ils n'ont jamais, jamais voulu. Parce que Jacques Normandin, c'est une personnalité, juridique. écoutez, euh, on, on peut aller très très loin là-dedans, euh, vous savez, sur la loi, euh, sur les... les pff, mon Dieu, il y, a, il y a tellement de lois actuellement qui se trouvent... Euh, je vais regarder ici, parce que ça, ça peut peut-être vous intéresser. Euh, c'est vraiment... Euh, je ne vais pas ici, c'est la loi L-0.2. Euh, sur euh, les, les, les, euh, les gamètes, euh, les fœtus et tout ça, euh, vous comprenez? Et euh, à partir de là, ben, c'est certain que le Code civil embarque là-dedans, le Code civil du Bas-Canada embarque là-dedans, euh, j'ai tout gagné. Il n'y a pas personne qui a les compétences et qui a les connaissances que j'ai entre l'être humain, qui n'est pas une personne physique, et l'être humain qui est une personne physique, mais qui est inanimé et intemporel, qui n'existe pas, qui est la propriété de l'État. Et dans mon cas, moi, l'être humain qui est la propriété de l'État, c'est Jacques Normandin, 231-29-525, avec le permis de conduire et la carte de chance maladie, mais je n'ai jamais renoncé moi, à ma personnalité juridique. C'est mon seul moyen de subsistance, comme c'est votre seul moyen à vous de subsistance. Vous ne pouvez pas renoncer à ça. Vous comprenez donc, pour moi, c'est important qu'on qu qu respecte ça, mais le gouvernement a eu peur parce que j'ai gagné. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que là, ils ont creusé préjudice non seulement à Jacques Normandin qui est inanimé, mais à moi, l'être humain qui est censé jouir euh, des droits civils. Vous comprenez? Euh, au moins, si j'avais eu au moins une, la jouissance des droits civils, je vais vous dire franchement, ma mère agonise actuellement. Et euh, depuis 2002, moi ici, là, euh, si j'ai un toit sur la tête et tout ça, c'est grâce à ma mère. Euh, je pouvais plus contracter, je pouvais plus rien avoir, là, un, un compte bancaire et tout ça. Euh, écoutez, tout, tout y a passé. On m'a tout enlevé. C'est pas normal. Et ça, ça part de la Société d'assurance automobile du Québec. Mais des avocats, c'était Gélina et associé à l'époque, ensuite de ça, ça a changé par du saumérant. Et là, ben, il y a l'art poisson et associé, qui euh, est aux ressources humaines, donc qui s'occupe euh, des, des besoins de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc à quelque part c'est les avocats qui sont coupables là. C'est pas les fonctionnaires, c'est pas les gens comme vous là qui vous comprenez. Euh, si vous êtes à la direction et tout ça, moi à mon avis, c'est vos conseillers qui sont responsables de tout ça, c'est pas vous. C'est pareil comme le directeur euh, du le protecteur du citoyen. Écoutez, c'est madame Marie Boutet avec qui j'ai fait affaire, elle m'a dit "Écoutez monsieur euh, monsieur Normandin a dit je suis même pas, euh, ferré. Je suis même pas capable d'argumenter de, sur des questions de droit comme vous le faites. Je ne connais pas ça. Elle dit, jamais je vais être capable d'argumenter avec vous là-dessus. Vous comprenez? Et pourtant, ça, ça se voit être des avocats parce qu'elle est au département de l'irrecevabilité des dossiers. C'est des avocats qui devraient être là. Pas Mme Boutet. J'ai dit, vous êtes une victime du système du protecteur du citoyen. jésus dit, vous en faites des victimes comme moi. Donc, euh, ben là, vous avez mon numéro de téléphone. Vous avez le permis de conduire. Je vais vous le répéter, voir si je suis bien correct. C'est dans le 438-390-6246. 6246, exactement. C'est bien ça. OK. Fait que moi, je vais transmettre ça à quelqu'un. J'espère qu'on y était enregistré, madame. J'espère. Parce que... Ça va donner quoi? <rire> je vais vous dire. <rire> ça va donner quoi? Euh, moi, je ne peux, peux pas vous dire. Non, je le sais, je le sais. Oui, fait que <rire> en tout cas, je, vous, vous n'avez entendu beaucoup. Et puis, euh, je vous remercie quand même de votre patience. Et euh, j'espère qu'il va y avoir une suite euh, vraiment corrective de tout ça euh, qui traîne depuis 2002. Rendu à mon âge, là, c'est pas vrai que euh, je vais tout perdre. Imaginez-vous, au mort Kader, à Ottawa, il a donné 10,5 millions, là. Et puis, ils l'ont pris sur sa sûreté. Ils ont donné carrément sa sûreté. Ça coûte pas un sou d'impôt à personne quand ils prennent l'argent sur la sûreté. Il n'y a pas un sou d'impôt de qui que ce soit qui paye ça, parce qu'on est une valeur pour le gouvernement. Votre, votre montant à vous, il n'y a pas personne qui le sait, mais c'est le chiffre en, en rouge qui se trouve à être écrit en bas à gauche sur le talon de votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et tout ce qui est naissance est juridique. Il n'y a aucune naissance naturelle. Et ça, c'est enregistré à l'hôpital au moment de votre, euh, de votre venue au monde, de l'accouchement de votre mère. Et le montant sur le talon à gauche, en bas, quand ça dépasse 9 millions, bien là, ils mettent la lettre A pour mettre 10 millions, B pour 11 millions, C pour 12 millions, et ainsi de suite. Ça marche comme ça, Québec marche comme ça aussi, et tout ça. Il n'y a pas rien qu'eux autres, là. Puis c'est un montant en rouge. Il y en a qui vont dire que c'est un document. Écoutez, ils sont obligés de cacher ça. Jamais le directeur de d'État civil va vous le dire. Il y a un vidimus. Eh, il est obligé, lui, de conserver euh, euh, toute la confidentialité absolue là-dessus. Puis ça s'applique par l'article O5 de la loi fédérale sur la protection de l'information, qui dit, oui. dans cette loi-là, madame, ils disent bien que quand le gouvernement s'adresse à vous, il s'adresse à personne. Il s'adresse seulement à, à, à l'adresse civique. Il s'adresse toujours à personne. Pas des farces là. Ah ben, j'ai une autre ligne. Mais ben, je vous remercie madame. Que je transmets vos coordonnées puis j'espère que quelqu'un va vous rappeler. Ben je vous remercie euh, madame Laplante, hein. c'est Sylvie. La chance. Sylvie la chance. Ah oh, je <rire> pense que j'avais, ah oh, je m'excuse, mais ben, je vous remercie beaucoup. Merci bonne journée. Bonne journée à vous-même au revoir. Donc euh, écoutez pour finaliser tout ça. Étant donné que j'ai fait la distinction entre l'humain qui est une personne physique et l'humain qui n'est pas une personne physique, je vous donne les articles de loi immédiatement qui confirment ça. Il y a la loi du Québec chapitre L-0.2 qui est la loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, article 1 qui dit, le fœtus est un défunt par son embryon humain et je suis survivant de cet événement d'Holocauste par infanticide, ce crime contre l'humanité commis par nos gouvernants aux articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de, de 1866 à 2001. Et il y a aussi les articles 1 et 1436 du Code civil du Québec de 1991 et de l'article 1 RLRQ 1975 chapitre C12 qui est la charte du Québec et l'article 4.1 LRC 1985 chapitre B3 sur la personne physique qui n'a pas d'entité et par la formule D149-844 qui constitue le citoyen canadien ou américain sans race et sans peuple par son patronyme. Donc, euh, étant donné que le fœtus, par la loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus, euh, alors que le fœtus est un défunt, ils disent qu'un fœtus est défunt, donc l'embryon était vivant, le fœtus est défunt, même s'il est en vie, c'est un embryon humain qui avait avant, le fœtus, je trouve, à être défunt. Fœtus et défunt, c'est synonyme l'un de l'autre. Et moi, ben, comme vous, nous sommes des survivants. Et étant donné des survivants, la, votre sûreté, ça se trouve à être votre héritage du gouvernement, mais c'est le gouvernement qui, qui manipule, qui utilise cet héritage-là, dont vous êtes les survivants. Et étant donné qu'on est survivants de ça... Par ce fameux crime contre l'humanité commis par nos gouvernants, on a droit d'aller chercher ce qui nous revient. Est-ce qu'on s'est bien compris là-dessus? Donc, n'oubliez pas que euh, l'article 1436 du Code civil du Québec stipule qu'une personne raisonnable est une fiction. Et euh, l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité stipule qu'une personne physique n'a pas d'entité... Et un citoyen canadien n'a pas d'entité, Puis n'oubliez pas que le gouvernement ne veut pas me fournir ma citoyenneté. Je l'ai demandé en 2008, en 2015, et je l'ai demandé en 2017, et ils refusent toujours de me fournir ma citoyenneté canadienne. Parce qu'ils savent que je sais que je suis un humain qui n'est pas une personne physique, et pourtant je n'ai jamais renoncé à l'humain qui est une personne physique, Jacques Normandin, 231-249-525, qui est mon seul moyen de subsistance. Bonne journée à tous.